Très bien, il n'a pas utilisé de dédard, de... il va peut-être l'utiliser là pour aller à droite, vite fait, mais il va faire un slow volt. Voilà, il aurait dû faire un léger, un léger détour pour avoir plus de vitesse au niveau du saut. Là, c'est très problématique pour lui parce que... Hein? <rire> La chasse flottante non identifiée. Il a eu un. ce qu'on appelle un slow vault, c'est-à-dire qu'il est passé assez lentement en ayant passé lentement la fenêtre. Comme la hitbox du survivant fait que. elle est encore effective. Oui, oui, oui mon bon monsieur. Oui mon bon monsieur. Oh elle est encore effective tant que t'as pas mis le pied au sol. Voilà. Oui mon bon monsieur. Donc voilà. <rire> J'espère que les autres réparent des moteurs pendant ce là histoire que les deux restent en, en bas tu vois dire que je ne campe pas c'est quoi Petite White On va casser les hein voilà. C'est quoi c'est les 4% qui ont fait ça Ces 4% je suis obligé de le laisser en vie Je crois que ce sont les 4%. Je crois que c'est sur les 4%, je vais pas le récupérer. Oh, j'adore tellement délicieux. Sont les 4 Si j'ai l'occasion, faut que je laisse en ville le Dwight. Il semble qu'il a réussi les 4% à se décrocher tout seul. Merci. Sayume Sensei. Merci pour les... 35 mois. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour ton soutien. Ah, ça valait le coup hein, quand même. Hein. Ça valait quand même le coup. Il mérite tellement pas le Je suis d'accord. Je suis Il mérite pas, mais on a euh, un gentleman agreement, C'est-à-dire que... Il réussit les 4%. Pour moi. Je suis obligé de le laisser en vie. C'est vraiment un, un code d'honneur hein, que j'ai, moi, dans le hein. Quand je vais pas rester à côté. Dwight, donc c'est le personnage en rouge, qui a réussi à se sortir, il a 4% de chance. Quand tu es accroché pour la première fois sur un mot sur un crochet, tu peux tenter de t'en libérer à trois reprises tu n'as que 4% de chance de t'en libérer. Et comme c'est quelque chose de trop rare à mon goût, vraiment, ce que je fais, c'est que je laisse vivre quoi qu'il arrive. Moi, si on arrive à la fin de la partie, je laisse vivre le survivant. Parce que c'est trop bien, en fait. C'est trop cool, les 4% de chance. C'est trop oufissime, en fait. Et c'est pour moi vraiment euh, un gentleman agreement. Et oui. J'ai ma compétence, sombre d'évotion, qui fait que quand je touche l'obsession, quand je blesse, mon aura de terreur est transférée à cette personne. C'est ce qui s'est passé. J'ai touché Mikaela, je l'ai blessé. Donc mon orateur a été transféré. Donc... Elle a cru que c'était ok. Parce qu'elle est revenue en fait, ici. Et j'ai aussi euh, Discordance maintenant que ça s'appelle je crois. Attends, où est-ce qu'elle est, qu est Où est-ce qu'elle est Merci, Skogali, pour les 19 mois. Merci infiniment. Très, très grand merci à toi. Merci beaucoup. Très, très grand merci à toi. Mais c'est pas possible C'est super cool, ta tapa. Donc là, j'essaie de voir où est-ce qu'ils sont. En traversant la map, si je passe à côté d'un survivant, j'ai un signal. Ah. La nuit tombe sur tiers ce lieu. On m'indique que le moteur le plus avancé. Est bloqué par ma perque. Une fois que un moteur se fait réparer. Et le French. French Hunter. Les loups-garous se réveillent. J'ai entendu quelque chose. Ok. Ici, il y a des gens. Juste là. Juste là. Ils vont sortir par ici. est que vous êtes caché Ah Je l'ai vu derrière la... le mur. Mais c'est pas possible Trop euh... oh, caché en plus. Ça va super bien, Elias, je t'en remercie. Tu ah Suivant Suivant Compliqué cette map Non. a évolué, le jeu évolue chaque euh, chaque trimestre. Oh, comment allez-vous N'a n'y pas de toi. C'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait. Alors je vais l'accrocher, c'est mon obsession. Donc ce qui va se passer, c'est que mon aura terreur est sur elle. Donc je peux me déplacer, l'aura terreur est au centre. Je vais voir s'il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. Ils sont deux. Je être obligé de le laisser en vie. Car c'est la vie que j'ai choisie. C'est la vie que j'ai choisie, c'est totalement... On sait qu'il y a quelqu'un là. S'il est resté dans le coin, c'est une erreur de sa part. Donc, on va vérifier s'il y a encore quelqu'un. En se téléportant. Il y a quelqu'un en bas. Au-dessus de notre tête. C'est les Serena. Donc on va prendre les escaliers. Ok. Comment ça va Pas à l'aide pour rien Bien. On va continuer. Ça va super bien, ça j'espère pour toi aussi. C'est le profil, hein. Si elle a une lampe, c'est le profil euh, de du dédard. Hein. Bien joué. Non. Oh Mais c'est pas possible Mais sans déconner, faites même pas, même pas, regardez, je peux même pas faire mon défi, je peux pas faire ok ouais. on va essayer de le traquer en couvrant la zone du coup on va voir qui fait quoi Face, il y a plein de. Ouais, il y a un bug, c'est-à-dire que je pouvais pas. Euh... Je pouvais pas le récupérer. Le glyph, alors que c'est mon défi. Hein. Elle a fini de se soigner. Donc il est pas tout seul. C'est le profil, hein. il a une lampe. Il m'a tout l'air d'être le genre de joueur. Euh... Oh C'est un bon move, ça, hein. Palette. Non. C'est un bon move. Hmm. C'est un très bon move. Non, non, c'est pas de balle, C'est pas de bol. 1, 2. Ok, c'est fire. Alors là, qu'est-ce qu'on a C'est bizarre quand même parce que des moteurs avancent, mais genre euh, pas aussi vite qu'ils qu pourraient. Merci pour les 11 mois, merci beaucoup. Ketatumbas. Très très grand merci à toi. Merci pour ton Prime, merci d'avoir choisi ma chaîne. C'est adorable, c'est adorable. Merci beaucoup pour ton soutien. On sait qu'il y a des gens ici, au milieu de la map. On le sait parce que ma téléportation l'indiquait. Et donc on sait aussi les gens qui auraient tendance à se cacher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se téléporter en face pour voir. Voilà. Ils sont dans le coin. Mec, euh, c'est toi que je vais laisser en vie, là Pas à l'aide pour rien, sinon c'est pas l'endroit. Elle était bizarre, cette dédarbe. Je vais être trop obligé de te laisser en vie, hein. Une tristesse infinie. Tout ça parce que t'as réussi les 4%. Quand je me téléporte dans un casier alors qu'il y a quelqu'un, je le chope diactustum tous. Direct. Quoi Attends es où le.. Voilà toi, toi je peux toi Exactement, je l'attrape direct. Palette. Qu'est-ce que tu fais Elle est partie tout droit. Palette. Voilà. Petite qui va bien. Petit ralenti malheureusement. Pour lui j'entends. Saut. So. On a quelqu'un qui peut lui sauver la vie là. On a quelqu'un qui peut lui sauver la vie, mais qui a décidé de se concentrer sur le moteur. Donc on va poser quelqu'un ici. On va avoir notre septième hook. Avec la nécessité... De, de laisser, malgré tout, euh, en vie euh, le Dwight. On ce moteur qui avançait pas. Nous avons surcharge, hein, franchement, qui fait le taf. Hein, qui ne s'appelle plus surcharge, qui s'appelle discordance off course. Enfin, ça s'appelle pas discordance, off course. Vous avez compris. Quelqu'un va le libérer. J'ai vu les éraflures. Ah, voilà. Si tu libères, c'est pas le bon plan, hein. Par contre, je vais te suivre. Je ne vais pas rester à camper. J'espère qu'un deuxième va venir. Et tu t'es un peu fait gauler. Mais... Ok. Voilà ce qui se passe quand on trouve quelqu'un dans un placard. Et qu'on apparaît à l'intérieur. Est-ce que c'est assez bien illustré? Il y en a deux qui sont là. Je ne sais pas ce qu'il fait, lui. On va l'utiliser, ah le pire mate qui a une immunité diplomatique mon gars, discordance, le pire mate qui a une immunité diplomatique, c'est-à-dire que le mec il va rester en vie en étant euh, un boulet, bah il sera un boulet jusqu'au bout, c'est-à-dire que bah, je vais quand même malgré tout euh, l'utiliser pour ralentir les autres s'ils veulent, voilà, j'ai pas de ratard, ils peuvent le lever peuvent. Bah, il a une immunité diplomatique, le gars. Voilà. On sait. qu'ils sont là. Et y en a deux. Et en plus, il a utilisé la palette pour l'autre. Donc l'autre est coincé. <rire> il descend... Il a... Il a utilisé tous les bonus. Mais tu tous les bonus. Je passe à côté de lui. Je suis obligé de le laisser vivre. Hein. Quelle tristesse. C'est quoi ce Dwight, fils de diplomate intouchable hein. Bah ouais. Je pense que le mec devrait euh, monter une entreprise euh, au Delaware. Je pense que... Je pense qu'il y a un truc à faire. Préparation. Pense. Que... Ce qu'ils ont fait de groupe 21, mais même pas. <rire> Nulos. ça. Ouais. Salut. Approche-toi. Viens. Viens. Viens. Ici. Viens. Pokémon. Merci. Oh. Merci beaucoup pour aider moi. Très très grand, merci à toi. Merci beaucoup pour ton prime. Hein. Je vais lui laisser la trappe. Il a réussi le 4%, je suis obligé. C'est. C'est le pire. Franchement, j'ai de la peine dans mon teammate. J'ai de la peine dans mon teamplay, je vous jure. Aïe aïe aïe.